Bonjour les amis, en ce début de mois de décembre 2020 donc nous sommes dans une phase un petit peu technique au niveau du trading sur les indices donc comme le DAX qu'on a ici devant moi. Donc vous voyez on arrive sur des sommets, ici donc on est en mensuel, on voit très bien la chute du marché dû au, à la crise du Covid et puis la remontée. Puis on a eu de nouveau une respiration ici et une grosse bougie ici et là on entame donc ce mois-ci donc une petite bougie rouge ici sur les, les sommets de ce niveau. Mais euh, c'est très technique ce qui veut dire que si vous ne maîtrisiez pas le scalping eh bien vous n'avez pas grand-chose à faire dans un marché comme ça si ce n'est d'attendre. Donc on voit là tout l'intérêt de, de, de maîtriser une technique de scalping parce que ça vous permet de faire malgré tout des trades et de gagner de l'argent tous les jours alors qu'une personne qui ne fait que du swing trading dans ce cas-là euh, il va prendre beaucoup de risques, il va attendre, il va peut-être perdre de l'argent, perdre patience. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes, à partir du moment où vous apprenez le scalping, vous pouvez faire du day trading, du swing trading, il n'y a aucun problème. Vous maîtrisez tout, vous maîtrisez le trading à court terme et le trading à long terme également. Donc si on regarde ici sur des unités de temps plus petites, donc si on va en weekly. Donc on voit bien ici qu'on a des hésitations à ce niveau-là. Donc cette ligne ici vous voyez qu'on arrive à un sommet, il y a des hésitations, hésitations qui se manifestent encore plus lorsqu'on va sur des unités de temps plus petites. Donc vous voyez ici, je vais supprimer l'indicateur ici voilà. Et donc en daily on voit bien ici les bandes de Bollinger qui s'aplatissent. Donc euh, c'est vraiment très technique de trader dans un marché comme ça. Il faut absolument maîtriser le scalping et savoir où prendre les bons trades. Mettre très rapidement son, son stop donc à break-even et à ce moment-là vous pouvez faire des trades à la fois à l'achat et à la fois à la vente lorsque vous faites du scalping puisqu'on voit bien qu'on a des belles mèches de part et d'autre donc euh, des bougies. Donc si on regarde ici sur le, le H1 donc chaque bougie correspond à une heure et bien ici on voit une tendance baissière bien marquée par la, la pente des bandes de Bollinger et des moyennes mobiles mais on a également donc des respirations et des retournements comme ici. Alors si vous faites du trade à long terme vous risquez de, de ne pas gagner grand-chose sur des marchés comme ça parce que le marché peut très bien aller dans un sens et dans l'autre à tout moment. Donc voilà l'intérêt de trader à plus court terme puisque là au plus vous allez sur des unités de temps plus courtes, au plus vous voyez d'opportunités de prendre des trades qui ne vont pas faire forcément 100 ou 200 pips de, de mouvement mais qui vous permettront malgré tout de gagner si vous arrivez à maîtriser parfaitement une bonne technique. Vous voyez les mèches qui vont dans les deux sens et si vous avez une, on est en 15 minutes on voit une belle mèche ici le marché qui se retourne mais après le marché repart dans l'autre sens donc il faut arriver à bien maîtriser tout ça et si on va ici sur le 5 minutes ben vous voyez on a quand même des mouvements intéressants dans un sens et puis dans l'autre mais il faut arriver à maîtriser ça et avoir une technique pour prendre les trades au bon moment. Donc si vous rentrez ici eh bien vous pouvez mettre un stop loss au-dessus mais après vous le mettez rapidement à break-even de manière à protéger, protéger votre, votre trade. Donc et à ce moment-là vous pouvez profiter de mouvements comme celui-là. Mais tout ça c'est une technique qui s'apprend, il faut savoir quel signal prendre. Donc vous avez des signaux que vous apprenez à détecter lorsque vous avez une bonne méthode de scalping. Et c'est ce que vous trouverez dans, dans mes formations pour arriver à bien maîtriser le scalping et faire des trades qui peuvent vous rapporter tous les jours pas mal d'argent. Donc vous pouvez très bien commencer avec un petit compte de trading, un compte de 1500-2000 euros, vous pouvez très bien trader même le DAX à 10 centimes le point et ça vous mettra ainsi dans le bain pour trader de l'argent réel sans prendre de gros risques et vous apprendrez donc les techniques vous permettront par la suite de trader des plus gros capitaux et de faire très peu de trades perdants ou si vous faites des trades perdants ce sera avec des très petites pertes et par contre lorsque vous aurez des trades gagnants et eh bien vous gagnerez largement plus que votre trade perdant et c'est de cette manière-là donc que vous deviendrez un, trade un trader rentable tous les jours parce que vos trades, seront largement compensés par vos trades gagnants. Donc c'est là tout l'art du trading et tout l'art de la maîtrise du scalping et du trading. Donc vous devez apprendre. Moi je vous conseille de vous spécialiser dans le scalping, d'apprendre une formation au scalping. Vous pouvez prendre une de mes formations. Donc vous avez un lien ici au-dessus. À gauche ou à droite à vous de voir donc il y a un petit i qui, qui vous indiquera euh, donc euh, où vous pouvez vous inscrire. Vous avez d'abord une formation gratuite puis vous avez une formation, vous pouvez prendre une de mes formations euh, payantes donc par exemple ma formation Scalping ou Scalping plus Ishimoku parce que vous avez des indicateurs comme Ishimoku qui sont quand même très intéressants euh, à différents, différents moments vous pouvez très bien voir l'importance donc de, de ces niveaux-là de différents indicateurs. Vous pouvez également utiliser d'autres indicateurs donc ici je vais vous mettre Ishimoku et Ishimoku peut vous aider parce que ça vous donne des niveaux, vous voyez les nuages ici, ça vous donne des, des signaux qui peuvent vous euh, permettre d'éviter de faire des grosses erreurs et euh, également ça vous donne des indications que parfois le marché euh, va, se, va se retourner ou va aller buter contre un nuage ce que vous ne verrez pas si vous n'avez pas euh, ce type d'indicateur. Donc si on regarde ici vous voyez très bien le nuage, le marché qui descend ici et puis il remonte mais il bute clairement sur le nuage ici sur le nuage Ishimoku. Il redescend, il remonte ici et il bute également ici sur le nuage Ishimoku. Donc ici on est en une heure. Donc vous voyez tout l'intérêt d'utiliser cet indicateur. Donc vous avez dans mes formations également une formation Ishimoku, vous pouvez prendre Scalping plus Ishimoku et vous aurez donc euh, la technique qui vous permet donc d'utiliser cet indicateur parce qu'il n'y a pas que le nuage, il y a également d'autres signaux dans l'indicateur Ichimoku qui vous seront très utiles pour pouvoir bien trader. Après, vous verrez dans ma formation Scalping 5.0, qui est une avancée importante sur ma méthode de scalping, que les niveaux sont également très importants. Donc, vous avez les supports et les résistances bien sûr mais vous avez également certains niveaux donc techniques que je vous explique dans ma formation 5.0 qui vous permettront donc d'anticiper de, de, euh, les moments où le marché va probablement se retourner. Donc euh, vous pouvez apprendre tout ça ici, on voit encore très bien le retournement ici sur le bas du nuage, le marché qui repart. Maintenant il peut très bien remonter dans, dans les jours qui, qui viennent mais ce n'est pas une certitude donc tout l'art est d'arriver à bien se positionner, protéger rapidement vos positions et à ce moment-là vous arriverez à faire un trading efficace et euh, à gagner régulièrement sur les marchés, à gagner tous les jours lorsque vous deviendrez très bon. Donc c'est ce que je vous souhaite. Donc si vous voulez euh, prendre une de mes formations mais vous avez également des liens sous cette vidéo qui vous permettront donc d'apprendre rapidement avec des cours en vidéo, avec des exemples de trade live que je prends devant vous enregistrés dans mes vidéos. Ça vous permettra donc de comprendre très bien les techniques qui permettent de maîtriser les marchés qui sont aujourd'hui un petit peu compliqués vu euh, la situation euh, que, que nous vivons donc les marchés très hauts. Mais vous voyez qu'il y a quand même euh, des possibilités de profiter euh, de ces mouvements-là lorsqu'on va sur des unités de temps plus petites. Vous voyez ici si on est en 5 minutes, on voit très bien les belles bougies. Euh, vous voyez des belles bougies ou bien, ça aussi bien dans un sens que dans l'autre. Si, si vous allez sur le 1 minute, ben vous voyez il y, a, il y a vraiment de quoi faire euh, dans une journée comme ceci malgré qu'on soit assez haut sur les marchés actuellement puisque si on regarde... Sur les, sur les unités de temps long terme, on voit bien qu'on est sur des sommets, qu'on n'a pas des mouvements aussi importants que ce qu'on a connu euh, ces dernières semaines parce qu'on arrive bien sûr en fin d'année et on arrive surtout sur euh, des sommets de marché où il peut y avoir des réactions aussi bien dans un sens, aussi bien dans l'autre. Les marchés peuvent casser les sommets ou peuvent être repoussés par les résistances donc de ces sommets. Donc c'est tout, tout le plaisir qu'on a à trader lorsqu'on maîtrise le trading avec une technique de scalping. Donc c'est ce que je vous encourage à faire, à prendre avec soit un compte de démonstration, soit un petit compte de trading, un petit compte réel. Mais surtout prenez, suivez un cours, suivez une formation Payante parce que vous avez des tas d'informations sur internet mais comment faire le tri de ce qui est bon, de ce qui est valable. Vous risquez de perdre des années si vous n'avez pas une personne qui vous guide sur les, les bonnes techniques de trading. Voilà j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, un pouce bleu vers le haut ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube c'est le moment Partagez ma vidéo également si vous, si vous faites cela, ça me fera également plaisir et ça me permettra donc de m'encourager à faire d'autres vidéos qui j'espère vous seront fort utiles dans les prochains jours pour vous permettre de devenir un trader gagnant. Voilà je vous dis à très bientôt, au revoir